épaules relâchées, tête haute. C'est quoi, ce truc-là C'est un mouflon. Il a aucune raison d'être dans le coin, a priori. Il a dû s'écarter du reste du troupeau. Encore cinq. – Il a la trouille. – Ouais. Il s'est sûrement retrouvé là, à cause des orages. Je ne vois pas d'autre explication. Je peux tirer maintenant Euh, t'es sûr Dans ce genre de situation, tu dois faire bien attention à tout ce qui t'entoure. Cette lunette, ton esprit se glisse dedans. Tu es focalisé sur une tête d'épingle. Mais tout en étant concentré sur ce mouflon, tu dois garder en tête que toi-même, tu es une proie. Très bien. T'as tout compris. Qu'est-ce que tu sens au plus profond Il va pleuvoir d'ici peu. D'accord. Quoi d'autre euh, Je sais pas, attends. Il y a une meute de coyotes à environ 60 mètres au nord-est d'ici. Coup de pied, Zofia, 5. Hein Allez ah On recommence. Garde haute. Non, je peux plus, maman. Et c'est là que tu meurs. C'est à ce moment-là qu'il t'attrape. Quand on meurt, c'est qu'on a laissé l'ennemi nous tuer. Un jour, tu affronteras un grand arien plein d'assurance qui pourra supporter la douleur une seconde de plus que toi. Eh bien, il ne lui en faudra pas plus. Quand est-ce que ça s'arrête, maman Écoute, ma chérie. Pour survivre, tu dois embrasser la souffrance, te relever et la supporter. D'accord Allez, on s'y remet. 5 de plus. Chier. Hé hey, Reste poli, Sofia Papa Ouais Quoi d'autre Papa Est-ce que tu t'en vas bordel de merde Un bordel de merde Garde un œil sur ce qui t'entoure. C'est ce qui te sauvera la vie. Tu peux y aller. C'est le moment de tirer. Avant la trompe d'eau. Regardez-moi ça. Joli butin. – Tout va bien ici ?– Waouh, impressionnant, Kenneth. – Je commençais à croire qu'il te manquait cet instinct de te C'est T'es vraiment un gros con, Arthur. – Oh là, suis calme, les filles. Soyez sympas oh, avec Oh, ça va C'est un compliment oh, la ferme. <rire> je crois que nos bébés sont devenus des jeunes femmes. Quand est-ce que c'est arrivé ne va pas chérie. Une autre tempête s'annonce. Donc, vous êtes sœur, c'est bien ça Sœur jumelle. Mmh. Et vous êtes les filles de l'emblématique capitaine Blaskowitz. Sophie, c'est une amie de la famille. On sait qu'il est passé par ici, madame. Il était à la recherche de quelque chose. Il nous a aidés à combattre les nazis, et d'un coup, il a disparu. Plus d'éther, s'il te plaît, Jacques. Vous avez des antibiotiques Oh, le pauvre Jacques, il est muet. Pourquoi tu as besoin d'antibiotiques Ce type a une péritonite. Et comment est-ce que tu sais ça Abdomen gonflé, respiration courte, son péritoine est enflammé, il va mourir si vous lui donnez pas tout de suite des antibiotiques. Tu veux peut-être t'en occuper toi-même Non, merci. Madame, s'il vous plaît. Jeune fille, ici, tout le monde m'appelle Juju. Est-ce que vous allez nous aider, Juju Ce sont des exosquelettes. C'est ça. On n'a pas ce genre de matériel par ici. Vous savez tirer Plutôt bien, ouais. Hmm. Est-ce qu'au moins vous avez déjà tué des nazis Écoutez, madame, on est nés pour tuer des nazis. <rire> T'entends ça, Jacques Nés pour tuer des nazis. On n'a jamais tué de nazis, je sais bien, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Puisque c'est comme ça, j'ai une mission à vous proposer. Une mission parfaite pour deux tueuses de nazis telles que vous. Après que l'ex-général Lothar Brandt a été déchu du pouvoir par Berlin, un nouveau général a été envoyé pour réprimer la révolte qui faisait rage à Paris. Ce général se trouve dans un zeppelin appelé le Nachtfalter. Tuez-le d'abord, et ensuite... On pourra se mettre à la recherche de votre père. Regarde, Soph. Un nazi. – On pense quoi ?– Il faut le tuer. Sandé, Arthur, t'as un plan. On lui colle une balle dans la tête d'ici. Elle n'est pas prête pour ça, et si tu le manques, la ferme, je suis prête Ok, on devrait essayer de… de se rapprocher un peu, non On descend par là, moi je me faufile sur la gauche, et toi tu te faufiles sur la droite. On le coince, et on le bute. – Mais pourquoi tu chiales, là ?– Je chiale pas, putain, j'ai juste un peu la nausée, c'est tout. – Tu vas pas me laisser tomber ?– Pas moyen. Alors on y va, Mademoiselle Blaskovitz. Allons faire ce que papa et maman Deine <coughs> <coughs> <coughs> <Lasse noch bereit. coughs> Je vais bien Oh, c'est dégueu Oh, c'est dégueu, j'ai de la cervelle dans la bouche De l'eau, vide, donne-moi de l'eau Arrête de te Et s'il était blessé, en train de se vider de son sang On peut le faire, on va le retrouver. Tu te fous de moi On est faites pour ça, Frangine. Tu l'as dit, ma vieille.